Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel nickel nickel nickel Bon allez petit nid de frelons asiatique aujourd'hui Donc on va les traiter ça, hein. je vais vous montrer ça, hein. vous allez voir comment ça va être beau Il a une petite forme plutôt sympathique je trouve hein. Bon allez je vous montre ça, elle a une petite publicité Allez c'est parti, donc on est sous un avant toit genre de grange où ils gardent euh, ben, les caravanes, ici on est à côté d'un logement, vous voyez ici vous avez la porte d'entrée, l'escalier qui monte, la petite porte d'entrée juste là, et juste ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir dans la caméra, mais juste là vous avez le petit nid de front asiatique, donc on va installer l'échelle on va s'habiller et on va traiter ça c'est parti oh Bon voilà, j'ai mis l'échelle. donc du coup j'ai fait un peu de vibration, donc ça les a un peu énervés, donc ils, ont, ils sont déjà sortis un peu, donc je pense que je vais bien me faire attaquer, mais c'est pas grave, Dédé, Dédé est là, Dédé n'a pas peur, donc je vous dis, je suis prêt pour le combat <musique> Allez, on arrive au nid j'essaie de vous le montrer avec ça comme il est magnifique il est magnifique Ouais, l'entrée principale, elle est là Vous avez vu la forme un peu Regardez jusqu'où il va Regardez la grosseur, regardez jusqu'où ça va D'en bas on dirait qu'il est petit hein Mais il n'est pas si petit que ça, bon, ça y est Je suis repéré, je suis repéré, vite vite en plus c'est juste la buée qui arrive allez on va traiter on va descendre on va descendre Regardez-moi ça. Regardez-moi tous ces talons. Bon, je ne peux pas l'embrasser celui-là, il y a un peu trop loin. J'avais l'impression que j'en avais un dans la, dans la combinaison, comment il était fait. Je vous avoue, je me suis fait une petite frayeur. Mais bon, tout est fermé. Il y a du monde là, il y a du monde. Regardez ça, regardez ça. Arrête, tu me mets, tu me salis la caméra là. Allez, on va essayer de voir l'intérieur. Regardez-moi tous Regardez -moi ces frelons Regardez lui tout seul en hein. haut. Ouais. Je croyais qu'on n'avait pas te voir. Allez, la petite pause. Pour discuter avec vous. Bon, Vous avez vu, ça reste quand même très dangereux, le nid de asiatique. Euh, le nid, vous avez vu, je le laisse, comme tout le temps. Euh, moi, je fais partie des gens qui doivent laisser un nid. Euh, tous les frelons qui voient le tour, ils arrivent de l'extérieur, donc il faut bien qu'ils se posent quelque part, c'est dans le nid. Si vous enlevez le nid, automatiquement, ils vont reconstruire un autre en urgence. Oh oh oh, dédé -dé, frelons. Oh oh oh, dédé -dé, frelons. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt les dédés. -dé.